Ok, donc euh, merci d'être là. Euh, donc, audience clairsemée, on va dire que c'est à cause de la tempête. Moi-même, j'ai failli pas arriver. <rire> donc, euh, du coup, euh, je vais vous présenter en fait euh, une, euh, le résumé d'un travail qu'on a fait avec un collègue chez Auslandia euh, sur la classification automatique. Et plus spécifiquement de la classification automatique appliquée à des données 3D. Donc, on a euh, bien évidemment tout euh, fait euh, avec Python, avec différentes librairies dont je citerai le nom au fur et à mesure de, de l'exposé. Euh, donc, un petit mot à propos de nous. Donc, on a été deux principalement à travailler là-dessus. Donc, euh, Damien Garot et moi-même. Donc, on est data scientist chez Auslandia. Donc, Damien, c'est le bordelais de l'histoire qui a malheureusement pas pu se déplacer euh, comme euh, comme quoi. Donc, euh, pour l'occasion. Donc, Auslandia, en fait, c'est euh, une, une société d'une quinzaine de personnes euh, qui est surtout spécialisée dans le SIG, donc système d'information géographique. Euh, on fait exclusivement ou quasi exclusivement, en fonction des demandes clients bien sûr, de l'open source. Et donc on contribue à des logiciels comme QGIS, euh, qui est le plus important, qui est dédié au SIG. Euh, on a aussi une grosse utilisation de tout ce qui est Panda, NumPy euh, et de d'ETL comme euh, Luigi. Donc c'est des choses où on essaye aussi de contribuer au fil de l'eau. Donc nos technos principales, elles tournent autour de PostgreSQL et PostGIS, c'est bien sûr Python et C++ pour le quotidien. Donc cette présentation en fait va être dédiée à de la segmentation sémantique. Euh, juste pour comprendre et pour resituer un petit peu tout ça, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, en fait la segmentation sémantique, euh, l'idée c'est de, euh, dans une image, euh, d'attribuer en fait le, de connaître la classe associée à chacun des éléments d'une scène. Donc quand on est dans de la de deux dimensions, dans une image, l'idée ça va être d'associer à chaque pixel de l'image une classe. Et donc nous on travaille en fait en trois dimensions, donc on va travailler avec des nuages de points X, Y, Z, où on va avoir une scène qui va être composée dans de, de plusieurs centaines de milliers de points ou de millions de points, et l'idée ça va être d'affecter une classe à chacun des points de, de la scène. Donc, le projet dans lequel s'inscrit en fait, le travail que je vous présente, c'est un projet de R&D, au départ. Euh, un projet de R&D en fait, qui est euh, financé par euh, donc, euh, un pôle de compétitivité euh, lyonnais qui, euh, malheureusement, pour lui, n'existe plus. Alors en l'occurrence, pour donner un peu de contexte, il a été euh, avalé par un autre pôle de compétitivité qui s'appelle Minalogic, qui est euh, un plus gros pôle euh, Rhône-Alpin et qui est le fruit en fait, d'une un, fusion de, des pôles de compé compétitivité. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, ils cherchent à, euh, à fusionner un petit peu les énergies, à proposer des financements et faire en sorte que les entreprises du numérique travaillent ensemble pour proposer des, des preuves de concept intéressantes dans tout un tas de sujets. Donc en l'occurrence, ce sujet-là, en fait, il était euh, porté par une société qui s'appelle Geolite, qui est une petite, euh, un petit bureau d'études qui est spécialisé en géophysique et géologie. Et euh, donc le troisième acteur, ben, bien évidemment, c'était Oslandia, c'était nous, pour la réalisation euh, du projet et en l'occurrence du logiciel euh, qui a derrière euh, la réponse euh, à, le, à la problématique. Donc qu'est-ce que c'est que cette problématique En fait, pour commencer, il faut savoir qu'est-ce que c'est le cas d'usage de Géolith. Donc nous, quand on est arrivés, qui nous ont expliqué, au début, on ne comprenait pas trop, pour nous, c'était un petit peu ça. Donc, en fait, Géolithes, ils cherchent à euh, étudier le, euh, les risques gravitaires en milieu montagneux. Donc, typiquement, est-ce que j'ai une falaise, est-ce qu'elle est dangereuse, est-ce que je peux avoir des éboulements, est-ce que je peux avoir des glissements de terrain Et l'idée, eux, ils ont de la donnée en deux dimensions, ils ont de la donnée en trois dimensions, et ils font des calculs de trajectoire et tout un tas de choses, justement, pour évaluer le risque. Donc un petit exemple en fait un peu plus sérieux, donc là vous avez une scène qui est dans les Alpes, et en fait chaque image correspond à un jour de captation de données, donc c'est sur un mois globalement. Et donc au début on voit que la falaise est plutôt, plutôt en bon état, et puis en fait au fur et à mesure des jours, le glissement de terrain déborde sur la route, puis sur la rivière en contrebas. Donc là, clairement, on a une problématique de mise en danger de l'infrastructure. Et, euh, et donc l'idée c'est de plutôt que d'empêcher de, ça, c'est au moins de le prévenir et d'évaluer le risque sur chacune des zones. Donc comment ça se passe et pourquoi et, euh, et comment est-ce qu'on peut intervenir pour les aider en fait, dans cette problématique L'idée ça va être de détecter de façon automatique en quelle, euh, quelle est la surface en présence, quel est le type de surface. Donc Est-ce qu'on est sur une zone plutôt de falaise, de roche, euh, qui peut être plus ou moins dangereuse en fonction des, des matériaux Est-ce qu'on est sur une zone déboulie, déboulie déjà instable Est-ce qu'on est sur une zone de végétation qui peut permettre de fixer le, le matériau sur la falaise donc nous, là-dedans, ce qu'on va faire, c'est faire de la, la détection automatique de surface. Et eux, a posteriori, ils ont les compétences métiers pour justement analyser le niveau de risque en fonction de la nature de la, de la surface. Donc, ça, typiquement, c'est un jeu de données, euh, euh, c'est un exemple de jeu de données qui nous ont passé. Donc un, ça se voit bien sûr pas ici parce que c'est juste une image, mais c'est euh, un jeu de données en trois dimensions. Donc on peut utiliser un logiciel de visualisation pour euh, justement scroller, essayer de le faire de, défiler dans, la 3, dans les trois dimensions. Et dans, ce, dans cette scène, en fait, on a tout un tas de, de, de surfaces. Et on va vraiment, dans l'idée, en fait, on va vraiment se contenter d'étudier les, les surfaces de façon très macro. Donc on ne va pas forcément déterminer quel est le type de roche ou quel est le type de matériau qu'il y a dans les éboulis ou quel est le type de végétation parce que bah, pour ça il faut de la donnée. Et justement en fait au début nous on était super ambitieux et on s'est dit bah, voilà ça ça pourrait être une, une façon de faire du deep learning. On a potentiellement des très gros jeux de données. On veut automatiser une réponse et, euh, et on était des data scientists naïfs et ambitieux donc pour nous c'était euh, la façon de résoudre le problème. Sauf qu'en fait ça ça marche pas dans ce contexte là puisque la donnée est l'ont mais en fait elle n'est pas du tout annotée. Tout ce qu'on a c'est ça et c'est tout. Donc on n'a pas d'annotation associée à ces images là, on sait pas de quoi sont composées ces images. Donc, on pourrait déterminer euh, sur la falaise, est-ce qu'on est, qu est en présence de calcaire, est-ce qu'on est en présence de, de marne, est-ce qu'on est en présence d'argile, ou tout un tas d'autres matériaux. Mais en fait, on ne va juste même pas savoir si c'est vraiment de la falaise ou si c'est déjà des éboulis. Donc on n'a pas cette information à noter. Donc tout ce qu'on a sous la main, c'est les données x y z donc on fait une, une captation en photogrammétrie, en fait on prend des photos à différents endroits et on fait un, re, un couplage pour justement euh, essayer d'avoir la position dans l'espace de chaque point. Et ça va être la seule information qu'on va avoir. Donc pour lire ces données-là, on va utiliser une bibliothèque qui s'appelle LASPI, qui permet en fait, euh, donc on a des bibliothèques qui permettent de lire la donnée en trois dimensions de façon plutôt simple. Hein, on peut avoir des données, des structures en tableau, donc on peut lire avec euh, du NumPy ou avec du Panda. L'intérêt de la SPI c'est qu'on va intégrer aussi des métadonnées dans le jeu de données. Donc ça pourrait être les annotations, là en l'occurrence il n'y en a pas, mais voilà ça va être dans cette idée-là. Ça peut être aussi les couleurs RGB, ça peut être des, des paramètres de, de réflectivité, et ainsi de suite. Donc à partir de ça, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est partir de cette donnée X, Y, Z, essayer d'aller un petit peu plus investiguer le, les structures géométriques. Donc, pour ça, on a fait, comme la plupart des data scientists qui font du Python, on a fait appel à Scikit-learn et on a utilisé, surutilisé les analyses en composantes principales. Donc vous connaissez peut-être cette technique statistique, l'idée c'est de, re de reprojeter un jeu de données sur un espace moins grand, ou en tout cas qui comporte moins de dimensions. En fait là on ne s'en est pas servi comme ça. On avait trois dimensions au départ, qui étaient nos colonnes X, Y, Z. Là, on les a reprojetées en trois dimensions. Et en fait, l'intérêt de faire ça, c'est de regarder comment euh, se comporte localement la structure géométrique autour de notre point. Donc, quand je parle de euh, autour de notre point, en fait, c'est une notion de voisinage. Je vais regarder un point de ma scène et je vais regarder les cas plus proches points qui sont autour de lui. Donc, je vais utiliser euh, un cas d'étri, par exemple, avec SciPy ou avec Scikit-learn aussi. Euh, je vais calculer mes, mes cas d'étri et je, sur les voisinages locaux, donc pour tous les points de ma scène, je vais devoir calculer des analyses en composantes principales. Donc je vais faire des reprojections en deux dimensions, en trois dimensions, pour un petit peu essayer de regarder ce qu'il y a derrière au niveau géométrique. Donc pour être un petit peu plus euh, visuel, euh, donc je vous propose différents, différents nuages en fait, qui sont très simples pour comprendre un petit peu ce, que, ce à quoi ça correspond de faire une analyse en composantes principales. Donc, si on a un, un voisinage local qui est de cette forme-là, avec une forme plutôt... Euh, en, où une dimension suffit à, projeter, à, à représenter l'échantillon, ça peut être donc horizontal, ça peut être vertical aussi. Par exemple, si on est en, en zone urbaine, on a un panneau ou même un arbre en fonction de l'échelle à laquelle on regarde. Donc, on va avoir nos trois dimensions. Et donc là, l'échelle ne le, re, le représente pas forcément très bien, mais on a la composante violette qui est vraiment dominante par rapport aux autres, et les deux autres composantes, qui sont des composantes bien sûr orthogonales, pour représenter un espace en trois dimensions, euh, donc, vont être de, donc le, la valeur des vecteurs propres va être beaucoup plus négligeable. Donc En l'occurrence, si on est vraiment sur une structure en 1 dimension, le premier, euh, le premi la première valeur propre va tendre vers 1, et les deux autres vont tendre vers 0. Donc si on est sur un plan, ça peut être un plan horizontal, ça peut être un plan vertical, ça peut être un plan incliné, peu importe, euh, si on fait notre analyse en composante principales, on va avoir besoin de deux vecteurs euh, principalement pour décrire le jeu de données. Donc les vecteurs euh, violet et vert sur l'image, et le troisième, encore une fois, l'échelle le, le, n'est pas forcément très fidèle, le, le vecteur euh, rouge, rouge orangé, va être euh, bien plus faible. Et si on regarde les valeurs propres, en fait, donc normalisées bien sûr, les deux, premiers, les deux premières valeurs propres vont être autour de la demi et la troisième valeur propre va être autour de zéro, en tout cas va tendre vers zéro. Enfin, un troisième cas, donc imaginons que là par contre on n'ait pas de structure géométrique particulière, que notre, jeu, notre voisinage soit vraiment très, euh, très euh, euh, distribué sur les trois dimensions. Là, nos trois, euh, nos trois vecteurs propres vont euh, être en fait, dans des directions qui importent peu puisque finalement on a besoin des trois dimensions, et les valeurs propres vont être toutes autour du tiers, les valeurs propres normalisées. Donc là, typiquement dans ce jeu de données, donc ça pourrait être par exemple euh, le feuillage d'un arbre en fonction de l'échelle à laquelle on regarde, on a besoin des trois valeurs propres pour décrire, euh, des trois vecteurs propres pour décrire le, le jeu de données. Donc pourquoi je vous parle de tout ça en fait Alors juste euh, un, petit, oui, un petit, détour par le Python parce qu'on est quand même là pour ça. Euh, en fait, dans notre calcul, pour implémenter tout ça, euh, bah, très bêtement, on va regarder, on va euh, construire une fonction qui va faire ce job, qui va calculer pour un point une analyse en composantes principales et en fonction, donc on va retourner une structure qui, en fait, va être un, un tuple nommé. Et dans ce tuple nommé, on va mettre toutes, les, toutes les, euh, les variables, les features géométriques qui vont nous intéresser pour décrire notre, notre problème. Donc ça va être des variables qui vont être déduites des euh, analyses en composantes principales, mais ça peut être des propriétés toutes bêtes comme euh, quel est le diamètre du, de la sphère de voisinage. Si je prends 100 voisins, bah, quelle distance je dois parcourir pour justement englober ces 100 voisins Ça peut être une question de densité aussi. Au mètre, combien j'ai de points dans ce voisinage Donc, Et tout un tas de, de features. Donc cette fonction-là, euh, si, euh, si vous vous rappelez un petit peu le début de la présentation, je parlais de nuages où il y avait plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions de points. Donc cette fonction-là, il faut la faire un plusieurs potentiellement plusieurs millions de points. Donc dans l'idée, euh, on ne va pas s'en sortir sans paralléliser. L'idée c'est quand même de proposer un produit qui soit au niveau industriel, euh, qui est un peu de répondant, et qui donne euh, des, euh, des euh, résultats en fait, euh, sur l'ordre de la minute ou de quelques minutes. Donc ici en fait comment on a fait On a déclaré un, un pool, en fait c'est avec le, le, le paquet multiprocessing. Euh, on va déclarer en fait, euh, la structure de voisinage euh, dans ce générateur, qu'on va passer en fait, à une fonction euh, wrapper, qui est euh, associée du coup, à, la, à la fonction que je vous ai proposée juste avant, et on va envoyer tout ça dans, un, euh, dans une fonction imap e unordered, euh, donc par chunk. Et donc ce, cet itérateur-là, euh, in fine, va être balancé dans une fonction d'écriture. On va écrite, écrire en fait, une structure de données euh, par chunk, euh, de façon itérative, en faisant, progresser, en faisant avancer une, pro, une progress bar. Donc, au départ, on était sur des CSV, on écrivait des CSV. Euh, après, on nous s'est dit que ça peut être plus intéressant de considérer plusieurs voisinages en même temps. Donc là, on est passé sur du, du format df 5 euh, pour avoir un tableau en fait, par voisinage. Mais dans l'idée, ça ne change pas trop, euh, l'idée c'est toujours de mobiliser cette fonction euh, d'écriture par chunk avec notre itérateur principal. Et donc si vous faites ça, vous avez un, un calcul qui est parallélisé, vous avez même la petite progress bar qui va bien pour vous dire que tout se passe bien et que tout avance correctement, et vous avez donc le nombre de process que vous voulez qui travaillent correctement sur, euh, sur la machine. Donc une fois qu'on a ça, en fait, on a euh, potentiellement plusieurs millions de points et on a un ensemble de features géométriques donc on a la euh, possibilité de faire du clustering, donc on n'a pas de label, on va faire du non-supervisé. On va euh, tout, tout simplement avec scikit-learn déclarer un, un k euh, du nombre de clusters qui nous intéressent et on va ajuster ça à nos données d'entrée. Et en fait si on fait ça sur nos falaises, et ben on a des résultats qui peuvent être quand même potentiellement plutôt performants où en fait, sur cette scène, on arrive à reconnaître qu'en haut, il y a de la végétation, au milieu, c'est globalement un environnement plutôt de falaise, et en dessous, c'est plutôt un environnement d'éboulis. Donc ça, c'est plutôt chouette. Maintenant, si on a des scènes beaucoup plus grosses, avec des choses plus très distribuées, des routes au milieu, des éboulis un petit peu parsemés de partout, de la végétation qui n'est pas très nette, le clustering donne des choses assez catastrophiques. Donc on va avoir besoin d'aller plus loin ici. Et en fait, comment on a fait On s'est dit, mince, mais notre donnée, en fait, on la connaît. Notre donnée, en fait, on sait que globalement, si on n'est pas très ambitieux, on sait qu'en haut c'est de la végétation, au milieu c'est de la falaise et en bas c'est de l'éboulis. Donc en fait, on peut prendre notre logiciel de visualisation 3D et on peut découper des échantillons. On peut dire, bah voilà, au milieu par exemple, c'est un échantillon de falaise, en haut c'est de la végétation. Tous les points qui composent ces échantillons, on connaît leur classe. Donc à partir de là, on peut se constituer un espèce de, de jeu d'entraînement de qualité plutôt passable, mais on va dire que c'est toujours un premier pas pour euh, aller plus loin que le clustering. Donc, et ça c'est intéressant en fait parce que si on analyse un petit peu les features géométriques, donc si on analyse les features géométriques, je vous donne deux exemples, je me sors du zoom, voilà. Donc on voit qu'en en fait, en fonction de la taille du voisinage et en fonction de la classe de nos points, on a des valeurs de features géométriques qui sont assez différentes. Donc si on regarde la densité à gauche, si on est sur la classe bleue qui est la classe de végétation, en fait peu importe le nombre de voisins, on va avoir peu de points dans les voisinages. Par contre, si on regarde euh, par exemple le, la falaise en orange, ou encore plus le, les éboulis, plus on prend de points dans le voisinage et plus on arrive à avoir une densité élevée. Donc ça c'est vraiment un marqueur qui nous permet du, du coup, de distinguer entre les classes, de distinguer les classes les unes par rapport aux autres. De façon un peu différente, donc on prend un coefficient de verticalité qui est très lié à, euh, aux valeurs propres. En fait c'est la troisième composante de la troisième valeur propre, qui du coup si elle n'est euh, pas nulle, nous donne une indication sur le fait que le le, le, le, le voisinage en fait, a une composante verticale. On voit que sur le orange, euh, la falaise elle est toujours au-dessus de 0,5, donc c'est un coefficient qui va entre 0 et 1. Par contre, les autres classes, c'est plus faible, et même ça peut diminuer si on s'éloigne, en fait, si on prend un peu de recul, bah, par exemple, la végétation perd ce caractère vertical. On est sur des choses plus touffues, plus 3D. donc Voilà comment on peut justement euh, exploiter toutes ces informations-là dans une optique plutôt supervisée. Et donc on a fait ce travail d'extraction de classe dans tous les jeux de données qu'on avait un peu sous la main, dont on était un peu certain de la nature. On avait une petite trentaine en fait, d'échantillons qui représentaient 2,5 millions de points. Donc déjà pour faire un jeu d'entraînement ça commence à être tout à fait respectable. Donc on a fait un, un split hein, tout à fait classique quand on fait ce genre d'exercice. On a regardé un jeu d'entraînement, on a évalué ce que ça donnait sur un jeu de test, et on avait une accuracy qui était plutôt bonne. Donc, Juste pour, vous, pour info, on avait fait le même exercice au début, on était un petit peu plus bourrin, on n'avait pas fait de, de, de split entre le test et l'entraînement, et, le, et on avait de l'overfitting, euh, en veux-tu en voilà, on était vraiment très capable de savoir ce qui se passait sur nos, sur nos échantillons, par contre à côté c'était un peu plus aléatoire. Donc là on a des résultats qui sont plutôt sympas, on a quand même encore un peu de bruit, donc par exemple là, on voit une quatrième classe en bleu qui apparaît, qui est complètement fausse, euh, ici, donc, elle n'est pas dans ce jeu de données, mais le bleu, c'est de la route. Donc, on a d'autres jeux de données. On voit bien en fait, une, une bande de route qui est vraiment bien reconnue et euh, qui nous laisse penser qu'en fait, cette approche, elle est quand même plutôt intéressante. Donc, après, on peut s'améliorer. Il y a quand même des choses qui ne sont euh, pas tout à fait pertinentes dans ce résultat-là. Euh, par exemple, on peut travailler sur comment est-ce qu'on euh, attrape une plus grande représentativité de notre jeu d'entraînement. On a, on a fait un petit peu avec ce qu'on avait sous la main, on peut imaginer que le client final, là dans ce cas là, a lui plus de capacités, a plus de jeux de données, et peut plus mettre en place du coup, des process pour euh, capturer des échantillons diversifiés. Euh, pareil, on a été un peu brutal, brutaux, euh, puisqu'on a considéré en fait tous nos, toutes nos features, sauf qu'entre les features, il y a des phénomènes de collinéarité. Et ça, typiquement, quand on est dans un algorithme comme la, la régression logistique, qui est celui qu'on a utilisé ici, euh, ben en fait, on peut éventuellement perdre en performance là-dessus, et on peut faire un peu n'importe quoi si on, si on balance tout dans, dans l'algorithme. Donc, il faut se méfier des, des phénomènes de, de corrélation entre les, entre les variables. Donc, et à la fin du projet, et c'est la dernière chose dont je vais parler aujourd'hui, en fait, euh, on a évoqué, enfin, on a trouvé un truc assez intéressant. Euh, il me reste 10 minutes, euh, c'est incroyable. Euh, donc, euh, qui. Un, un, un algorithme qui s'appelle la WIC Supervision. Donc ça, typiquement, c'est un algorithme que vous pouvez éventuellement euh, regarder si vous avez beaucoup de données, que vous n'avez pas du tout d'annotation pas forcément de moyens de les faire, même de façon un petit peu euh, naïve, comme nous on l'a fait dans ce projet, et qu'en parallèle, vous avez une grosse connaissance métier euh, sur votre jeu de données. Donc là, typiquement, on est dans ce cas-là, puisqu'on est accompagné par des ingénieurs géologues du côté de géolith et ils sont capables du coup de nous donner des conseils en matière plutôt métier. Donc, euh, si vous voulez regarder en Python ce que ça donne, c'est un projet qui s'appelle Snorkel euh, et euh, qui a été développé par Stanford. Donc, Au départ c'est plutôt pour de l'analyse de langage automatique, donc du NLP. Euh, donc, L'idée, on a essayé de l'adapter à, à notre cas de figure, on a réussi à avoir des petits résultats que je vous montrerai juste après, mais on est encore, euh, c'est encore que le début, donc là ça va être un petit peu ce qui va nous occuper dans les dernières semaines du projet. Et pour parler un petit peu plus en détail de, de ce, ce framework, en fait au départ, euh, on a un expert métier, euh, et on n'a pas d'annotation. Donc ce que va faire l'expert métier, il va designer des fonctions, qu'on va appeler des labeling functions, euh, ça va être par exemple en fait, des calages de seuil. On va dire, euh, ben, si mon coefficient de verticalité est au-dessus de 0,5, probablement que je suis en présence de, de, de falaises. Donc c'est un petit peu la logique d'un arbre de décision. Euh, maintenant, le résultat de ça, c'est pas le résultat de notre algorithme. Le résultat de ça, en fait, ça va être des variables d'entrée qui vont alimenter un modèle génératif, donc là, attention, on rentre dans des couches d'abstraction un, un petit peu plus complexes. Et le modèle génératif, à partir des résultats des, des labeling functions, va nous produire un output qui, lui, va être le point d'entrée d'un dernier algorithme, euh, d'un algorithme discriminant, qui va servir, in fine, à produire des euh, probabilités d'appartenance à chaque classe. Donc il y a vraiment trois étages sur cette fusée-là. Au départ, on a besoin d'un expert métier, en tout cas d'une connaissance métier de notre jeu de données pour définir les meilleurs euh, labeling functions possibles. Euh, ensuite on a un modèle génératif puis un modèle discriminant, et au final, euh, si vraiment on a envie de le faire, euh, on peut refaire du deep learning, parce que en fait, c'est de ça dont on parle. Les modèles euh, génératifs et encore plus le modèle discriminant, euh, ils ont tout lieu d'être des modèles euh, de réseaux de neurones. En fait. Donc nous on a essayé de faire ça, euh, on a un premier résultat qui est relativement honnête, alors ce n'est pas non plus bidant euh, ça, hein. euh, on arrive à détecter globalement euh, la falaise en bleu, on arrive à détecter la végétation en haut, après le reste, euh, le bas c'est un petit peu confus, est-ce qu'on est en présence d'éboulis, est-ce qu'on est en présence de falaises, on a aussi des traces d'éboulis des sur le haut du jeu de données. Donc c'est encore une fois quelque chose qui peut être amélioré, maintenant ça peut être quelque chose d'assez intéressant, euh, justement dans les, les cas d'utilisation où on n'a pas de jeu de données à noter. Et pourquoi on n'en a pas bah en fait, basiquement, parce que c'est trop cher. Euh, le, les industriels, quand on leur dit vous avez besoin d'une un, grosse base de connaissances et d'annoter vos jeux de données, bah souvent ils vont freiner et ils vont, mettre, euh, ils vont faire en sorte, enfin, ils vont refuser d'annoter leurs données parce que ça leur coûtera trop cher. Donc ça, ça peut être une façon de contourner un peu le problème. Euh, modulo, on est capable de designer des labeling functions les plus pertinentes possible. Donc en conclusion de tout ce travail là. Donc nous, on était plutôt contents de ce projet, donc au départ ça a été un peu compliqué, c'est un an, un an de projet de R&D, en collaboration avec les gens de chez Geolith. en fait, avait des compétences en trois dimensions qui étaient plutôt de l'ordre de la visualisation. On a notamment contribué à des projets de visualisation dans des navigateurs web. Donc là, c'était pas du tout ça, on a un petit peu mis ça de côté. On a utilisé les outils de notre client qui n'étaient pas forcément euh, le, le but du projet c'était pas de concevoir un outil de visualisation. Donc on a, on a utilisé euh, ben, euh, si ça vous parle des outils comme Cloud Compare pour, pour de la visualisation euh, et on a réussi à intégrer en fait des connaissances plutôt machine learning euh, dans tout ça. Donc on a je me re redécouvert les maths parce que bon on a tous des fin, en tout cas d'un moment on a des thèses en mathématiques appliquées au départ c'est normalement pas un truc qui nous fait trop peur. Euh, là par contre on a vraiment dû se poser des grosses questions sur qu'est-ce que c'était qu'une euh, qu qu euh, analyse en composante principale, comment on pouvait l'utiliser, et comment on pouvait l'utiliser de façon euh, un peu pertinente et pas complètement euh, en, all... en faisant pas complètement fausse, fausse route. Et du point de vue programmation. Donc euh, pour le coup, euh, on peut dire qu'on a fait du, du, du calcul en parallèle. Euh, moi ça fait deux ans et demi que je fais du Python, donc globalement depuis que je suis arrivé chez Oslandia. Euh, et là clairement, euh, pour moi c'était une découverte, donc c'est plutôt intéressant du point de vue euh, de programmation. En termes de résultats machine learning, euh, je vous ai montré des choses qui sont pas parfaites, qui sont quand même encourageantes, on a d'autres petites choses euh, sous le capot, mais euh, donc l'idée ça va être d'essayer de, d'améliorer de, petit à petit nos résultats, en tout cas dans le périmètre du projet. Euh, on a aussi une phase de communication qui va commencer, des articles de blog et des choses comme ça. Euh, et aussi de la, de la publication de code, euh, donc je vais y revenir juste après. Euh, et donc pour finir, euh, la WIC Supervision, donc je me suis un petit peu frotté à vous l'expliquer, c'est quand même quelque chose de pas évident. Euh, on fait des tests, on essaye et à notre avis ça peut être quand même quelque, euh, une piste très intéressante dans un contexte où on n'a pas de données à noter. Donc pour finir, euh, donc voilà nos adresses mail si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Euh, alors le blog d'Oslandia, bah c'est très bête, hein, vous allez sur oslandia.com et vous cherchez le blog dans le site et on va commencer à faire une phase de publication d'articles autour de ça. Et alors cette, cette adresse-là, si vous essayez d'y aller maintenant, ne même vous mènera nulle part euh, et pour cause, le projet n'est pas encore publié, donc pour l'instant il est sur notre GitLab interne. Euh, à terme quand même, l'idée c'est de le publier sur GitHub, d'en faire un projet open source, donc on a l'accord aussi de notre client pour ça donc d'ici, euh, on va dire euh, début décembre, en tout cas courant décembre, euh, ça devrait être quelque chose qui sera en open source. Donc je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez si pas. Oui. Oui, alors... Euh ça, en fait, euh, bah c'est un, le, les, les résultats des modèles peuvent être équilibrés en fonction... C'est une question de représentativité du jeu d'entraînement, en fait. Euh, ce qu'on a fait, on avait une dizaine de, de falaises en fait, de, de jeux de données, donc c'était entre 600 000 et 32 millions de points de mémoire. Euh, on a extrait pour 2,5 millions de points sur une trentaine de jeux de données. Euh, globalement, on avait euh, 5, jeux de falaises, euh, 5 échantillons de falaises, pardon, euh, dans le but de diversifier le plus possible euh, la description de ce qu'est une falaise. Et effectivement, on n'est peut-être pas allé assez loin, euh, et c'est le problème qu'on avait au départ, en fait. Si là, ça se passe bien, c'est qu'on arrive globalement à bien décrire une falaise, mais c'est un jeu de données facile. Euh, si on, alors, on n'a pas essayé, mais si on, on re, retestait ce modèle-là, enfin, cette, euh, cette scène-là, euh, bah ça aurait été intéressant justement de savoir est-ce qu'il était capable de savoir euh, justement distinguer la falaise dans ce cas-là. Euh, vraiment, la, pour moi, la grosse question et le, le, le premier, probablement la priorité, c'est de travailler sur la représentativité du jeu de données en entrée. Euh, et là, on s'est amélioré par rapport au début, mais on a encore du chemin. Oui. Alors, on n'a pas calculé ça. Euh, on n'a pas calculé ça, euh, alors pour le coup, euh, on, on a commencé en fait très naïvement, on a balancé notre, notre jeu de données, on n'avait pas de jeu de test, et, euh, et en fait on avait des 99,8, 99,9, et on s'est dit, là il y a un loup quand même, bon, on, a, on a fait un peu n'importe quoi, donc c'est pas étonnant, euh, là on est un peu plus confiant, maintenant euh, c'est pas encore euh, au niveau de, comment dire, euh, il faudrait effectivement se pencher sur le recol, sur l'accuracy, euh, sur le euh, j'ai mangé le nom de la dernière, pardon, euh, pour justement être un peu plus confiant vis-à-vis -vis de ces résultats là. Euh, là en l'état actuel des choses, c'est vraiment on en est vraiment à un stade de preuve de concept, on arrive à faire des choses. Maintenant euh, voilà, c'est à nous de jouer pour les dernières semaines en tout cas. Je ne sais pas s'il y a du temps pour une dernière question, peut-être Ouais. Mais il n'y a peut-être pas de dernière question. <rire> OK. Bah merci à vous, en tout cas.